annonce le bon coin un spécial investisseur avec un rendement de 8% net euh, on va analyser décortiquer cette petite annonce pour savoir si vous devriez effectivement eh bien, euh, foncer et bien foncer acheter ou si, vous est, ou si vous feriez mieux de passer votre chemin voilà le thème de cette vidéo nous sommes ici sur un appartement donc de, de, de 5 pièces sur le bon coin alors sachant qu'il est tout à fait possible de trouver de bonnes affaires sur le bon coin certains peuvent vous prétendre que non qu'il est que ce n'est pas possible etc mais en fait un propriétaire déjà eh bien, il peut faire estimer son bien par une petite annonce pour avoir quelque chose de, de, de, de précis, de professionnel, et puis utiliser ce chiffrage pour mettre directement sur le bon coin une petite annonce, et c'est souvent par ce biais, notamment pour les petits prix, vous voyez que les honoraires d'agence viennent gonfler, ça peut être une des raisons qui fait que c'est facile pour un vendeur de vendre, et donc bah, et voilà il fait estimer son bien, mais malheureusement, enfin ou en tout cas il, il vend par lui-même sur le bon coin, donc sachez-le. Et donc ici on est sur une, une petite annonce donc, qui est dédiée à vous investisseurs, donc... Une petite annonce qui déjà a l'air effectivement intéressante à double titre, donc déjà le rendement 8% net, hein, et bien si c'est si, si un seul critère que vous devriez retenir, et bien c'est déjà intéressant, puisque c'est à 7% net qu'on autofinance totalement un bien, tous les loyers compensent vos charges, vos taxes, etc. Et là on a 8% net, donc euh, c'est quelque chose de potentiellement rentable premier point intéressant qui devrait attirer votre attention. Ensuite, les photos, donc on est sur un bien manifestement qui est, euh, bah, réno on, est on est dans l'ancien, donc c'est un point fort d'avoir de l'immobilier ancien dans son, dans son patrimoine, c'est de l'ancien qui est manifestement est rénové depuis peu, euh, avec goût, vous voyez, il y, a des, il y a de la décoration, il y a des couleurs différentes pour chaque pièce, donc manifestement c'est un bien de qualité, donc ça c'est un autre point fort, et puis on est sur un bien qui fait, donc ici, euh, 98 carrés, à 5 pièces, avec un petit, prix, un petit prix, donc là aussi autre point fort, 65 000 euros dans l'immobilier, euh, bah, c'est un petit prix pour, pour investir, donc c'est plutôt rassurant, et un prix au passage au mètre carré de 663 euros au mètre carré, sachant que c'est en deçà de 2000 euros du mètre carré qu'on commence à avoir un bien rentable et un bien avec une rentabilité euh, euh, bah, intéressante, et alors là, bah, pour le coup, tout les cases sont remplies. On va regarder du coup maintenant plus en détail dans ce bien. Donc spécial investisseur à Nîmes, donc là encore c'est un point fort, une ville bah, qui compte environ 150 000 habitants, euh, dynamique avec du tourisme non loin de la mer Méditerranée, des axes autoroutiers, donc cette ville pour moi est tout à fait euh, euh, dans le vert pour investir aussi autre point fort. Surface habitable de l'appartement 99 mètres carrés et 5 pièces, Séjour de 25 mètres carrés avec un balcon ouvert, un balcon c'est aussi un point fort pour le locataire et donc pour vous c'est gage de, bah, du de fait de pouvoir louer dans la durée. Le salon de 12 mètres carrés transformable en chambre avec balcon fermé. Donc ça, ça veut dire qu'aujourd'hui au moment où on parle, eh bien, il y a trois chambres dans ce T5 mais qu'il est tout à fait possible de remettre une cloison dans ce salon et séjour de manière à retrouver une quatrième chambre et d'avoir à nouveau euh, bah, peut-être potentiellement loué plus cher ou en colocation, en tout cas c'est quelque chose de, de modulable, intéressant. Donc, trois chambres, 9, 10, 13 mètres carrés, cuisine, euh, loggia, cellier, une salle de bain avec baignoire, c'est séparé, c'est intéressant aussi, grand placard, etc., lumineux. Vous avez en plus deux places de stationnement, c'est un des autres points forts de cette euh, euh, affaire, puisque une est déjà louée et l'autre est non occupée. Donc pourquoi pas acheter l'ensemble et revendre immédiatement par la suite une place de parking qui vaut je ne sais combien de milliers d'euros, 2000, 3000, 5000 euros, bah ça peut être intéressant aussi. Vous récupérez de l'argent immédiatement. Vous avez un gardien, d'un côté c'est intéressant, d'un côté c'est une charge, mais de l'autre côté bah c'est gage de sécurité, c'est bien entretenu, si vous avez des questions, vous avez quelqu'un à demeure, un téléphone et deux ascenseurs. Ça, ça peut induire, attention, que c'est une grosse copropriété, vous voyez, avec beaucoup de monde, donc c'est parfois préférable de viser une petite copropriété, notamment au niveau des charges. L'emplacement, commerce, école, lycée, collège, bureau de poste à proximité, tram, bah, tout ça, c'est d'énormes points forts. Quartier en pleine rénovation, situé entre le CHU, centre hospitalier, universitaire, euh, carrémo et de l'écusson. Je ne connais pas euh, en détail cette ville, mais manifestement, l'emplacement est bon aussi. La copropriété fait, elle, 100 logements. Effectivement, c'est déjà une grosse copropriété d'avoir 100 euh, appartements ou logements. Donc, ben, ça confirme, enfin, c'est l'indice des deux ascenseurs qui est confirmé ici. Les charges annuelles sont de 3600 euros par an. Donc, ben, ça veut dire effectivement 300 euros de charges que vous, vous allez payer propriétaire et une partie sera répercutée, c'est ce qui est indiqué, 2400 euros récupérés auprès du locataire. Ça veut dire quoi concrètement donc, 3600 euros de charges par an, donc 300 euros par mois que vous, propriétaire, vous payez, vous aurez percuté les deux tiers, donc 200 euros sur le locataire. Donc, il vous reste à votre charge, en fait, chaque mois, 100 euros de charges. Le contrat depuis ju euh, juillet 2017, le loyer actuel, donc 650 euros de loyer hors charge que vous encaissez, que vous facturez au locataire, plus nos fameux 200 euros de charges que donc le locataire paye lui-même. Taxe foncière annuelle, 1800 euros, donc ça, c'est une... C'est une charge qui vous incombe à vous, propriétaire, donc il faut faire attention à ce chiffre et en fait proposer au prix donc cet appartement de 65 000 euros négociables. Donc, autre point fort, on nous indique dès la petite annonce que la porte est ouverte à une négociation à 65 000 euros. Pourquoi pas soit tenter 60 000 euros d'emblée à voir euh, la petite annonce, les détails légaux, et donc on va rentrer plus en détail dans les chiffres pour savoir déjà. Plus en détail, comment on peut arriver à ce 8% net et est-ce que donc ça doit justifier le fait que vous achetiez euh, C'est ce qu'on va voir ici. Donc j'ai sorti la calculatrice. J'ai eu un petit peu, j'ai mis un petit peu de temps à trouver la, ce rendement, mais il est, il, il est, il est, je dire potentiellement exact. Voilà comment on va le trouver. Et, et donc ça va vous aider si vous cherchez vous aussi à, à définir, à calculer le rendement d'un bien dont vous avez déjà en part du loyer. Le loyer vous encaissez 650 euros par mois. On va le multiplier par 12. Donc le loyer hors charge, hein, d'accord X 12. Ça, c'est déjà la première base de calcul, vous allez avoir 7800 euros chaque année que vous allez encaisser, d'accord Par contre, sur ce montant, bah, on peut enlever déjà la taxe foncière, parce que en tant que propriétaire, vous allez la payer, elle est de 1800 euros, donc ça tombe bien, on va faire moins 1800, ça va être facile à calculer, même mentalement sur ce montant. V votre rendement, il tombe déjà, on passe de 7800 euros à 6000 euros que vous allez donc toucher, donc les loyers, et vous payez la taxe foncière, d'accord et ensuite il faut enlever aussi les charges, vous avez des charges de copropriété, vous vous rappelez, donc 300 euros que vous payez chaque mois en tant que propriétaire, en fait la copropriété va vous faire un appel de fonds tous les mois de, alors non, non pas de 300 euros tous les mois, mais par trimestre, donc 900 euros chaque trimestre que vous allez devoir débourser, donc c'est quand même déjà des montants assez conséquents, mais vous vous rappelez que sur ces 300 euros mensuels, vous en répercutez 200 sur le locataire, hein, 650 euros plus de 100 euros que le locataire paye, donc lui il va payer 850 euros par mois, dont 200 euros de charge. Ce qui veut dire qu'il vous reste votre charge à vous, 100 euros par mois, d'accord Donc 100 euros par mois fois 12 mois, donc on est à 1200 euros qu'on va retrancher donc sur ce montant, donc moins 1200 euros de charge de copropriété que vous allez euh, toucher. Et là on tombe, vous voyez, on était parti à 7800 euros, et là on tombe à 4800 euros. Et donc ce montant, c'est l'argent que vous allez encaisser. Chaque année, vous allez le diviser par le montant d'achat. Et le montant d'achat, vous vous rappelez, il est de 65 000 euros pour cet appartement. Et on a dit que c'était négociable, donc on va, on, va, on va le diviser par 60 000 euros. On va dire que vous allez le négocier habilement et que vous allez tomber de 65 000 à 60 000 euros. D'accord Prix d'achat négocié, on le divise par ce montant. Et là, vous allez tomber sur 0,08 et que vous allez multiplier par 100. Hein, C'est comme ça que se fait le calcul, fois 100 et vous allez tomber sur notre fameux 8%, nos fameux 8 de rendement, alors ce rendement il est net, puisque on en a déduit la taxe foncière, et on a déduit les charges, donc il est, il est exact ce, ce, ce montant avec une négociation déjà anticipée à 60 000 euros, 8% net, et ce qui est indiqué ici moralité, bah c'est encore une fois, au niveau euh, sur le papier, j'allais dire, c'est intéressant. Hein, 8% net, ça, ça se trouve pas tous les 4 matins dans un bien qui manifestement ne nécessite pas de travaux immédiats, euh, qui est déjà loué, c'est rassurant pour le banquier. Je, je, je vente souvent sur cette chaîne les, les, les intérêts intérêt d'acheter un bien déjà vendu loué, une vente occupée comme on les appelle dans le jargon. Donc c'est intéressant, place de parking, des balcons, etc. Donc ça, c'est intéressant. Néanmoins... Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'en tant qu'investisseur, ça, ça devrait quand même, il y a un point de vigilance important, il y en a même deux, donc c'est en fait les charges. Alors les charges et la taxe foncière. La taxe foncière, vous avez donc, je vous aurais chaque année, si vous achetez ce bien, 1800 euros par an à débourser, c'est quand même pas un petit montant, hein, le salaire moyen d'un français est inférieure à ce montant-là, et donc vous aurez à le dépenser quoi qu'il advienne, que vous louiez ou non, et cette taxe foncière, il y a forte chance qu'elle augmente comme beaucoup de, de, de taxes, malheureusement. Donc vous avez déjà ça quand même à calculer et à, et à, et à digérer. Ensuite, vous avez les charges, effectivement, donc vous avez 3600 euros de charges par an, et là encore, j'allais dire que vous louiez ou non, eh bien vous aurez à les payer, euh, puisque bah, vous avez les fameux deux ascenseurs, vous avez un gardien, vous avez les interphones, peut-être les, les, les espaces verts que sais-je, ça vous, vous aurez à les payer, donc là encore, hein, 900 euros par mois, euh, bah, c'est quelque chose aussi, vous avez beau les répercuter en répercuter deux tiers sur le locataire, si un jour il y a de la vacance locative, et quand vous achetez un bien et que vous le conservez sur 20 ans, il y a de fortes chances que tôt ou tard vous ayez un petit peu de vacances locatives, que ce soit une rotation entre deux locataires, qu'il y en ait un qui arrive quelques semaines ou mois après que le précédent soit parti. Vous avez un petit peu de mal à relouer parce que le marché, euh, voilà, le veut, euh, etc. Donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les banques, quand vous allez euh, postuler pour un crédit immobilier, les banques, elles prennent le loyer et elles le pondèrent. Hein. Tout de suite, elles retranchent environ 30% parce qu'elles estiment, cette banque, qu'il y aura manquablement, bah, soit de la vacance locative, vous allez avoir aussi peut-être des travaux de rénovation à faire, puisque quand on se projette sur le long terme, il y a toujours des travaux, que ce soit et dans l'appartement qui semble en bon état aujourd'hui, ou que ce soit dans la copropriété, notamment avec les, la législation sur le DPE qui arrive, et les, bah, les, les contraintes que ça va engendrer d'isolation, de ventilation, des isolations parfois par l'extérieur qui sont très coûteuses, répartis au temps entier, que ce soit des isolations par l'intérieur, vous aurez, quoi qu'il en soit, dans, dans l'immobilier ancien, toujours des travaux à réaliser. Donc ça aussi, ça, ça va venir aussi obérer cette rentabilité, Moralité, ces charges, ces taxes sont des frais fixes. Vous allez acheter des frais fixes conséquents avec ce bien, quand bien même c'est un petit prix, font que selon moi, il vaut mieux passer votre chemin, puisque eh bien, le, le, vous, vous achetez en fait un déficit mensuel qui est comblé mensuellement par les locataires, mais eux, c'est pas garanti qu'ils restent à Vitam ce c'est pas garanti qu'il n'y ait pas de vacances locatives, même c'est même le qui est, est, est, est, est l'inverse qui est garanti, donc vous devriez, voilà, vous acheter une grosse charge avec ce genre de bien. Mieux vaut opter sur quelque chose qui est plus léger, une petite copropriété avec un syndic bénévole étant l'idéal. Là, vous avez des charges, vraiment, ça peut être 20, ça peut être 100 euros par an, vous voyez, c'est vraiment... Euh, et chaque copropriétaire s'arrange pour le ménage, etc. Mais c'est des petites copropriétés parfois de, de 3, 4 euh, appartements, ils n'ont pas une centaine. Vous avez des taxes foncières parfois plus, plus, plus basses dans certaines, dans certaines régions ou, ou villes de France. Donc voilà, c'est quand même plus rassurant d'acheter déjà un bien qui comporte peu de charges et de taxes. Et, qui, et, et, et dont le loyer peut évoluer. Si vous achetez un bien vendu loué avec un, locataire, avec un, un loyer en conséquence, mettons à, à, à, à 7% même net, et bien vous allez pouvoir l'augmenter par la suite. Et c'est ça la clé de l'investisseur, c'est que vous achetez un bien loué et vous allez l'optimiser pour le porter à quelque chose de plus rentable versus le fait de trouver tout de suite sur le bon coin du 10% net, ce qui est soit beaucoup plus difficile à trouver voire impossible, soit il y, y a quelque chose derrière, il y a un gros inconvénient derrière. Donc voilà pour cet appartement qui, moi si je devais retenir une seule chose, offre un petit prix, d'accord Donc ça c'est un, un bien intéressant pour ceux qui veulent aller vite et bien ou qui ne peuvent pas emprunter, qui ont déjà cette somme en banque et qui vous voulez vous porter sur un bien dans ce genre de prix. C'est un avantage, mais la rentabilité, elle est intéressante immédiatement, mais dans la durée, il y a de fortes de chances que ça euh, puisse, je veux dire, se retourner contre vous, en tout cas que ça puisse, que, que la promesse des 8% nets ne soit pas tenue dans la durée. Voilà pour cette... Petite annonce qui semble être une bonne affaire et qui, de mon point de vue, mérite que vous passiez votre chemin à dire vrai. Euh, il faudra voir encore la visite, etc. Mais les, les, les, voilà, les paramètres qu'on a indiqués euh, font que ce n'est pas une, vraiment une très bonne affaire. Voilà pour cette analyse. Bah, vos, vos commentaires sont les bienvenus. Est-ce que vous, vous, êtes propriétaire d'un bien dans une grosse propriété avec de lourdes de charges et d'une taxe foncière conséquente euh, Est-ce que vous démarrez dans les visites Est-ce que vous avez des questions euh, et si vous démarrez dans les vides, ben, je vous invite à télécharger une liste des 35 questions hein, que tout débutant devrait avoir pour ben, quand, quand, quand vous visitez. Voilà, Ne rien oublier, prendre une décision rapidement puisque vous ne serez pas le seul à visiter et d'autres seront plus aguerrés et sauront euh, faire une petite annonce ou pas derrière. Donc c'est intéressant, c'est même important de, dès la visite, poser toutes vos questions. Je vous invite à aimer cette vidéo si c'est le cas, à la partager à des personnes... Qui euh, euh, sont intéressés potentiellement par ce genre de biens après en France, qu'elles voudront, et à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir d'autres analyses de biens comme cela euh, sur le bon coin ou d'autres supports sur Internet qui seraient à vendre. A bientôt dans les prochaines vidéos.